Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, euh, on va faire une séance de communication progressive du français avec 270 activités, correction des activités. Alors, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, ici les adultes qui ont un niveau de français passable et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Avec vous, monsieur Youssef Dallel, de la chaîne Je communique TV. Alors, hésitez on a ici chez le floriste. Alors la floriste, il lui, c'est un dialogue. On dit bonjour monsieur, je peux vous aider. Oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Vous voulez mettre combien à peu près Je ne sais pas, peut-être 15,20 euros. Regardez, on peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. Hum, J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça dépend de la personne. C'est pour offrir? Oui, c'est pour ma grand-mère. Alors je vous conseille un bouquet de rose rouge. Vous croyez? Oui. Vous avez, vous allez voir, oui, vous allez voir votre grand-mère va être très content.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 Alors, c'était donc le dialogue entre la fleuriste. et lice. Vous pouvez répéter plusieurs fois et apprendre, bien sûr, ces expressions de hésiter. Comme l'exemple de « je ne sais pas trop quoi choisir »,« je ne sais pas »,« peut-être »,« j'hésite un peu euh, »,« vous croyez », etc. Côté grammaire, il y a « savoir, croire et vouloir » au présent. Savoir, croire et vouloir au présent. Côté vocabulaire, il y a quelques mots qui, qui sont véhiculés dans la situation de communication. Il faut l'apprendre par que je rappelle aussi de manière de dire pour hésiter on dit, je ne sais pas, je ne suis pas trop, je ne suis pas sûr. Peut-être j'hésite un peu, vous croyez. Alors on passe aux activités. Il y a vrai ou faux. Complétez par savoir croire ou vouloir au présent. Et compléter les mots croisés suivants. Et une situation de communication. Comme activité orale. Vous voulez acheter un bouquet pour l'anniversaire d'un ami ou d'une amie. Vous hésitez. Le fleuriste vous propose quelques bouquets. Vous demandez des conseils. Finalement, c'est le floriste qui choisit et vous acceptez son choix. Imaginez jouer le dialogue. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ces activités, vrai ou faux. Complétez par savoir, croire ou vouloir. Complétez les mots croisés. Et activité orale. Après, je vous propose bien sûr la correction. Restez toujours connectés sur notre chaîne du TV. si vous êtes nouvelle ou nouveau. Vous pouvez vous abonner dans notre chaîne, d'accord Alors, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires et partager la vidéo partout dans le mon monde. Alors, dans quelques instants, on va faire la correction. Alors, maintenant, je vais vous proposer des activités correction, hésiter, vrai ou faux. On dit lui, c ne sait pas exactement combien il veut dépenser. C'est juste. C'est vrai. Louis ne sait pas exactement combien il veut dépenser. C'est vrai. Et la fleuriste propose un seul bouquet. C'est faux. Il propose plusieurs, euh, plusieurs euh, bouquets. Louis veut donner des fleurs en cadeau. Bien sûr, à sa grand-mère. C'est vrai. Il achète des roses. Oui, c'est vrai. Alors, Luis ne veut pas exactement combien il veut dépenser. C'est vrai. La fleuriste propose un seul bouquet. C'est faux. Luis veut donner des fleurs en cadeau. C'est vrai. Et l'achète des roses. C'est vrai. Alors maintenant, il faut compléter par savoir croire ou vouloir au présent on dit je ne sais pas quoi choisir je ne sais pas quoi choisir Bénédicte va adorer ce bouquet tu crois euh, tu veux acheter des fleurs pour tes amis vous voulez faire euh, les bouquets non je ne veux pas vous croyez que je peux mélanger les roses et les tulipes Oui, je crois que ça va être joli. Et il ne veut pas aller chez le fleuriste aujourd'hui. Et il ne sait pas... Alors, il ne sait pas... Combien il veut mettre pour cette gerbe. Je ne sais pas quoi choisir. C'est le verbe ici, c'est le verbe savoir. Bénédicte va adorer ce bouquet, tu crois? Tu veux acheter des fleurs pour tes amis? Vous voulez faire les bouquets? Non, je ne veux pas. Euh, vous croyez que je peux mélanger les roses et les tulipes? Je crois que ça va être joli. Elle ne veut pas aller chez le fleuriste aujourd'hui. Il ne sait pas combien il veut mettre pour cette gerbe. Voilà, c'est ça, euh, les bonnes réponses. Alors, euh, compléter les mots croisés. Euh, c'est une très belle plante à fleurs rouge-blanche c'est Camélia. Pour 2, c'est un ensemble de fleurs. Ok. 3, c'est une belle fleur blanche typique pour un mariage. Lit. C'est une fleur de campagne. 4, marguerite c'est une, euh, une très belle plante à fleurs rouges et blanches c'est camélia c'est un ensemble de fleurs bouquet c'est une belle fleur blanche typique pour un mariage c'est lit c'est une fleur de campagne marguerite marguerite verticalement on dit c'est une plante à fleurs euh, très fréquente sur les balcons en france c'est géranium c'est une plante à fleurs très fréquente sur le balcon en france c'est géranium c'est un bouquet que l'on offre au moment de la mort de quelqu'un c'est c'est un, un bouquet. L'on offre au moment de la mort de quelqu'un, c'est gerbe, c'est la fleur la plus courante aux Pays-Bas, tulipe, c'est la fleur la plus courante aux Pays-Bas, tulipe, c'est la fleur la plus romantique, surtout quand elle est rouge. C'est rose. C'est la fleur la plus romantique, surtout quand elle est rouge. C'est rose. Alors on a euh, Camélia. Deux c'est bouquet. Trois c'est lit. Quatre c'est Marguerite. Euh, A, euh, c'est géranium, B, c'est gerbe, C, c'est tulipe et D, c'est rose. C'est la fleur la plus romantique, surtout quand elle est rouge. Voilà, c'est tout pour le moment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Je TV. Vous êtes le bienvenu. Vous pouvez ajouter des commentaires, mettre des likes, euh, cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés et partager la vidéo partout. Je vous remercie. C'est avec vous, monsieur, c'était à l'aide de la chaîne Je TV.